Jésus Christ, ouvre-nous la porte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 un cœur pur et vélément, un esprit bien disposé, oh Dieu, oh Dieu, et en qui bien dispose, oh Dieu, oh Dieu, et en moi, un cœur pur. Notre Père céleste, et notre Dieu, nous nous approchons de ton trône de grâce et de miséricorde avec beaucoup de reconnaissance pour ta miséricorde que tu manifestes à notre endroit. Louange et honneur à toi encore ce soir, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, pour la joie que nous avons, que nous éprouvons, Seigneur, de voir nos bien-aimés frères et sœurs encore ce soir rassemblés, avec lesquels nous avons chanté des chants des Sion, Père Saint-Dieu, pour... Glorifier ton Saint Nom pour célébrer ta gloire, mon bénémoine Père Saint-Dieu, dans notre vie. Parce que réellement, tu as eu à pouvoir avoir la prééminence dans notre vie, Seigneur. De nous avoir arraché Père suis, Dieu, de notre mauvaise vie pour qu'aujourd'hui nous puissions être à toi, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Délivré, Père Saint-Dieu, justifié par toi et aussi sanctifié, mon béni, mais Père Saint-Dieu. Nous avons besoin de toi encore ce soir. Nous te remercions vraiment pour la joie que nous avons dans notre cœur, Père Troubissons-Dieu, pour le cantique inspiré, Seigneur. Que nous avons chanté de tout notre cœur, Père Saint-Dieu, pour te dire encore merci, Seigneur, parce que tu as touché ce cœur que nous avons, Bénéme Père tibisson en notant le cœur de pierre que nous avions, Bénéme Père tibisson et pour nous donner aussi le cœur de chien. Seigneur, sois béni encore aujourd'hui. Louange et honneur à toi pour tout le bienfait, parce que comme la Bible dit, Père tibisson, Dieu, mon âme, bénis l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Sois béni encore ce soir et glorifié encore davantage pour ta fidélité, ton, ton amour, mon Père en Dieu, pour ta, ta gloire à toi qui se manifeste encore davantage, mon bénévole Père Parce que nous, nous avons la grâce de pouvoir te voir. Sois béni pour ta bonté, Seigneur, pour ce que tu fais pour nous, Père, car nous t'avons aussi prié. Glorifie mon roi, dans le nom du Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Amen. Que notre Dieu soit glorifié, qu'il soit exalté, il soit vraiment béni, aimé, célébré dans notre corps. Et que de nos lèvres, nous puissions vraiment l'exalter encore davantage. Que Dieu vous bénisse richement. Vous pouvez vous asseoir. Il est vraiment bon de louer l'Éternel, de chanter la gloire de notre Dieu, de célébrer ses offres, Car comme la Bible dit, ta bonté atteint jusqu'au nu. Et nous l'objussons effectivement aussi parce que la nuit même, notre cœur, oui, cherchons la face de l'éternel, notre Dieu, parce que nous avons la joie de pouvoir savoir qu'il est vivant, même si nous traversons la vallée des Bacca. Nous savons que le Seigneur, notre Dieu, est un secours, un soutien qui ne manque jamais au temps de la détresse. Peu importe que le chemin soit rocaillé, nous savons que nous tiendrons jusqu'au bout, parce que ce n'est pas nous, mais il nous tiendra. Et ce qui nous a fait la promesse, c'est pourquoi nous persévérons, nous les supplions, qui nous rendent donc inébranlables, afin que nous puissions vraiment bénéficier de ce que lui, il nous a déjà accordé. Il suffit simplement de pouvoir persévérer pour que nous puissions obtenir ce que lui, il nous a déjà donné. C'est vraiment touchant dans le cœur, quand on peut voir dans les Saintes Écritures la manière dont les choses de Dieu sont donc données et présentées par le Seigneur lui-même. Il a toujours veillé à ce que sa parole, effectivement, soit transmise pour que son peuple puisse arriver à pouvoir bénéficier de tout ce qu'il a là. Parce que c'est par la parole de Dieu que nous pouvons donc obtenir toutes ces choses-là, parce qu'il l'a dit, s'il n'avait pas dit, nous ne pouvons rien avoir. Et c'est pour ça qu'il a dit à Jérémie, je veille vraiment sur ma parole. Et nous nous réjouissons de ce que le Seigneur lui-même, il veille pour que chaque chose soit vraiment placée à sa juste place. Et il le fait toujours au moyen de sa parole. Et là, il nous a aussi accordé la grâce pour que nous nous en soyons aussi bénéficiaires bénéficier en nous donnant aussi les dons de la foi. Enfin que nous puissions croire. Nous lui sommes reconnaissants, ce ne sont pas des habitudes quand nous venons ici, c'est que nous devons toujours être conscients qu'effectivement c'est une marche avec Dieu et que chaque jour que nous venons, Dieu nous donne toujours quelque chose qui doit être ajouté à ce que nous avons enfin que l'édifice puisse s'élever encore davantage. Donc, nous devons être conscients que nous ne sommes pas là comme des gens qui viennent simplement par habitude. Nous venons, chaque fois que nous venons, il y a quelque chose, Il ne pierre que le Seigneur ajoute à cet édifice. Parce que la Bible nous fait savoir que nous, nous sommes donc les temples du Dieu vivant. Évidemment, pour que le Seigneur, notre Dieu, puisse habiter dans son temple, il doit donc achever l'œuvre qu'il a donc commencée. C'est pour ça qu'il nous taille il nous façonne effectivement pour que chaque place, chaque place à l'intérieur puisse vraiment être comme Dieu le veut. C'est aussi pour ça que la Bible dit que si quelqu'un est donc en Christ, il est donc une nouvelle donc, création. Les choses anciennes sont donc passées, voici donc toutes choses sont devenues nouvelles. Et cela vient donc du Seigneur, notre Dieu, qui agence effectivement à chaque chose. Et il est dit aussi que nous avons tous en effet été après, c'est réglé par un esprit pour former un seul corps, baptisé dans un esprit, effectivement, donc, pour former un seul corps. Et c'est dans ce corps, effectivement, que nous savons que chaque chose que le Seigneur, notre Dieu, a voulu devra vraiment aussi être à sa juste place. Nous, les sommes vraiment reconnaissants de la grâce qui nous accorde de pouvoir davantage mourir en nous-mêmes. Il faut que cela puisse arriver à pouvoir euh, se passer, parce que que nous puissions vraiment et totalement et complètement mort. Parce que si nous ne sommes pas morts, nous combattons, nous combattons toujours contre Dieu en fait. Parce que nous devons toujours être conscients et c'est toujours bon pour nous en fait que la nature humaine que nous avons ne peut pas aimer Dieu ni se soumettre à Dieu. Ce n'est pas possible ah D'ailleurs, je pense que c'est même dit quelque part dans les Saintes Écritures. Je hein, crois que c'est probablement dans les livres de Romains au chapitre 8, quelque part. Et, et euh, c'est ce a donc des désirs qui sont donc au contraire. C'est de l'esprit. Or, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit, en vérité. Donc, euh, la chair et, et l'esprit du désir sont donc. C'est-à-dire que, étant donc dans cette nature dans laquelle nous sommes, plaisant à nous-mêmes, effectivement, nous ne pourrons jamais vraiment prendre plaisir dans les choses qui sont de Dieu. En fait, c'est toujours mon frère et ma sœur l'homme nouveau qui vraiment prend plaisir, en fait, aux choses de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous nous efforçons à supplier en Dieu de ce qui nous aide. Vraiment que nous puissions être dépouillés de nous-mêmes, qu'il puisse nous accorder cette grâce davantage que cet homme, effectivement, qui est toujours aussi têtu, et résistant, toujours, on a bien, on essaie bien de le modeler, et il ne se modèle pas, en fait. C'est pour ça qu'il faut vraiment qu'il puisse mourir. Le Seigneur avait toujours raison, il a toujours raison, il aura toujours raison, parce qu'il a dit qu'il faut naître de nouveau. Si on n'en est pas de nouveau, on ne peut pas se soumettre, on ne peut pas arriver à pouvoir obéir aux choses qui concernent les seigneurs. Alors nous nous, nous, nous, nous supplions notre Dieu pour que nous puissions mourir, enfin que cet homme mourant, aussi la façon de pouvoir penser, euh, qui est donc de l'homme naturel, ne puisse pas avoir effectivement le dessus parce qu'il nous dit donc qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire personne or nous nous avons donc la pensée du Christ il faut effectivement que cette pensée du Christ soit aussi au dedans de nous en fait afin en fait, que nous puissions nous accrocher davantage et surtout aussi euh, arriver à pouvoir aimer les Saints Écritures parce qu'il est écrit dans le psaume 40 que dans le rouleau du livre il est donc écrit de moi je suis donc venu au Dieu pour faire donc ta volonté. C'est cela, comme la question le dit aussi. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, notre Seigneur, une fois pour toutes. En fait. Lorsqu'il s'est tenu là aussi, entre ciel et terre, il a crié, il a dit donc, tout donc est, est accompli. Nous le remercions pour cette grâce. Dans deux chroniques au chapitre 18, nous lisons cela au verset. 11, il dit, 2 chroniques, chapitre 18, verset 11, on nous dit, voilà, c'est dans l'Ancien Testament, si vous voyez bien, c'est avec après deux rois, donc vous avez le roi, c'est toujours loin d'avoir, c'est pas facile de trouver, si donc, et vous allez trouver cela, dans 2 chroniques, chapitre 18, Le verset 11, il nous dit, et tous les prophètes donc prophétisèrent de même en disant, « Monte, Ramode et Engalade, et tu auras du succès, et l'Éternel le livra, la livrera entre les mains du roi. » Les messagers qui étaient donc allés euh, appeler Miché lui parla ainsi, parla ainsi à Miché, « Voici donc les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi. Que ta parole donc soit comme la parole de chacun d'eux, annonce donc du bien. Michel répondit, l'éternel est vivant, j'annoncerai ce que dira mon Dieu. Amen. Tendre Père et précieux, Soba, nous voulons vraiment te dire merci encore aujourd'hui pour la grâce et le privilège que nous avons d'être là, rassemblés dans ta maison, à toi Père au Dieu, de chanter les chants de Sion, comme tu as inspiré à notre précieux frère à l'Assemblée aussi Père. Nous te disons merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Oh Dieu, nous t'avons prié que nous puissions maintenant avoir la grâce de pouvoir t'entendre, Père oh Dieu. J'ai besoin aussi, Père, que tu les aides encore ce soir, mon sauveur. Oh Jésus-Christ, mon roi, tu es la parole de vie, le pain de vie qui est descendu du ciel. Qui donne la vie. Celui qui mord de ses pains ne mourra point, il aura la vie éternelle. Nous te croyons vraiment 100%. Cette parole est la vie pour nos pères. Maintenant, aide-nous, quand nous vends. avons ainsi prié, Père, en te prenant la grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous venons de lire, en fait, euh, des échanges qui étaient entre euh, un groupe de personnes et puis avec une personne qui touchant de pouvoir voir ce qu'on demandait donc à, à cette personne. C'est qu'on on lui a bien dit que les prophètes, donc tous ceux, quand, comme, quand on parle de prophètes, ça veut dire que ce sont donc des envoyés comme en Israël, parce que cela s'est passé effectivement en Israël, c'est-à-dire que des gens qui sont donc réellement inspirés de Dieu, envoyés de Dieu, et avec la parole de Dieu, effectivement, qu'on pouvait donc consulter, pour voir, parce que avant, on les appelait en fait les voyants, c'est-à-dire qu'ils pouvaient voir, on pouvait leur poser des questions, évidemment, pour des ces situations problématiques, mais quand vous venez, ils avaient donc cette grâce de pouvoir avoir aussi des visions pour voir les choses, effectivement aussi, c'est comme ça que le peuple avait aussi l'occasion, quand ils avaient des situations, qui voulaient donc consulter l'éternel, ils pouvaient donc aller aussi voir les prophètes Donc là, nous avons entendu cette échange, effectivement, et on doit se poser la question. Mais pour que euh, la situation soit arrivée à ce point-là, qu'on qu puisse arriver à pouvoir dire à, à, à un homme comme celui-là euh, que tous les autres, en fait, tous les prophètes d'un commun accord euh, ont vraiment annoncé, annoncé, effectivement, du bien au roi et toi, hein, tu dois aussi hein, annoncer également aussi la même chose que les autres, effectivement, ont eu à pouvoir annoncer. Donc là, on lui fait comprendre clairement que c'est comme cela que tu dois arriver à pouvoir faire et, et jouer les jeux, effectivement, de la même manière que nous avons eu à pouvoir, effectivement, aussi décider. Parce que, il n'a pas bien il, quand il a parlé, il a bien dit à Ishé que tous les prophètes d'un commun accord, mais il n'a pas insisté pour dire qu'effectivement que tous les prophètes inspirés par l'Éternel, qui est poussé par l'Esprit du Seigneur, ont eu à pouvoir annoncer ceci, parce qu'on n'oblige pas quelqu'un à pouvoir prophétiser. Donc c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes saints ont parlé donc de la part de, de Dieu en fait. Cela, on vient donc euh, euh, l'obliger presque à pouvoir parler comme... Euh, et aussi, ils ont eu à pouvoir parler. Et qu'est-ce qui s'est passé Alors, nous regardons dans le chapitre 18, donc à partir de verset 1, nous comprenons effectivement ce qu'il en est. Il s'agit effectivement de Josaphat et d'Akab, effectivement, qui, Akab... Dans son élan, parce que Josaphat était allé donc euh, le rendre visite, effectivement, aussi, donc parce qu'il y avait un, un lien qui était là, un lien de, de mariage, comme l'écriture euh, le fait savoir, effectivement, aussi. Josaphat eut l'abondance de richesses, effectivement, et la gloire, et il s'allia, Josaphat hein, s'allia par mariage avec Akaba. Et au bout de quelques années. Il est donc auprès d'Akab à Samarie et Akab tua pour lui et pour le peuple qui était avec lui un grand nombre de brebis et de bœufs et il les sollicita de monter à Ramod en Galad. Akab, roi d'Israël, dit à Josaphat, roi des Judas, veux-tu venir avec moi à Ramod en Galad Josaphat lui répondit, moi comme toi et mon peuple comme ton peuple, nous irons donc l'attaquer. Puis Josaphat dit au roi d'Israël, « Consulte maintenant, je t'ai pris la parole de l'Éternel. » Et le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre de quatre cents et leur dit, « Irons-nous attaquer à dans en Galate ou dois-je y renoncer ?» Ils répondirent, « Monte et Dieu la livrera entre les mains du roi. » Donc effectivement que nous voyons donc les tableaux comment ils s'est donc présentés c'était dans, dans une ambiance solennelle où uh, vraiment tout était tellement très bien et voyant donc euh, son ami donc, qui est venu effectivement aussi donc, le roi Josaphat qui était venu donc à câble, qui le voit effectivement et dans toute cette cérémonie dans toute cette cette joie. joie, joie, joie, joie les Alors, il, il se lance aussi pour dire que là, je crois qu'il est bon que nous puissions prendre Ramon d'Angalade, effectivement, aussi, parce que c'est occupé par les, les, les, les ennemis, effectivement, ainsi. Donc, lui, il a eu à pouvoir avoir ce désir et cette décision dans son corps, C'est Josaphat qui, lui, il pose la question, il dit, mais il faut quand même qu'on puisse consulter la parole de l'Éternel. C'est déçu, c'est aussi une instruction pour tout un chacun de nous, en fait. C vraiment, c'est important. C'est pour ça que, dans toutes les circonstances, dans toutes les choses, dans chaque chose qu'on peut nous importe, effectivement, ça, c'est important qu'on sache qu'effectivement que c'est comme l'Écriture le fait et comme cela est dit aussi. On s'adresse en fait aux enfants et aux fils et filles de Dieu en fait. Si vous remarquerez très bien, C'est c'est la parole de Dieu est toujours aussi claire quand elle, elle est présentée, parce que quand elle est exprimée, effectivement, vous allez remarquer que quelque chose s'est passé, ce que cab vous pouvez voir effectivement, Acab ne s'est pas soucié en fait. C'est pour que vous compreniez, effectivement, quand vous entendez la parole de Dieu, il faut toujours vous examiner normalement. Et que le Seigneur, comme je dis, dit, il ne parle qu'à son peuple, c'est pour réveiller l'attention de son peuple, parce qu'on est toujours mélangé. Et le peuple de Dieu doit entendre toujours la voix de son Dieu pour apprendre, effectivement. Souvent, quand on est dans le mélange, effectivement, on est influencé, toujours pas dans le bien, mais toujours dans le mal, en fait, le mal a une influence, effectivement, aussi forte, effectivement, sur les hommes de bonne volonté comme moi. Parce qu'on nous dit, effectivement, que les mauvaises compagnies... Quelqu'un qui a un mauvais caractère, il influence beaucoup les gens. Parce que ce sont des démons, en fait. Vous voyez, que quelqu'un qui est vraiment mauvais, forcément mauvais, toujours, en fait. en fait, Ils, ils ont cette, cette chose de témérité, effectivement, mauvaise, qui influence. Parce qu On nous dit les mauvaises compagnies. Vous entendez cela les mauvaises compagnies, qu'est-ce qu'ils font Ils corrompent toujours les bonnes mœurs. Quand vous avez quelqu'un qui est mauvais, qui a un caractère aussi mauvais, il influence facilement les gens. Alors Dieu, notre Seigneur, effectivement, veut que nous puissions comprendre qu'effectivement, que en tant que fils et fille de Dieu, nous avons une manière de pouvoir agir. Ne jamais se laisser influencer. Peu importe, effectivement, que ce soit même votre meilleur ami, votre papa, votre maman, votre... Je ne sais pas qui c'est, effectivement, c'est le maître, Mais ne sait jamais. Quand on est un enfant de Dieu, il y a une réaction, en fait, qui doit se manifester. Vous voyez, à Cab, effectivement, c'était un homme qui était idolâtre. Il a pu se marier avec une femme qu'on appelle Jézabel. Vous le savez Et lui, il a eu des situations comme vous le savez. Enfin, bon. Alors, voilà que donc, il a adoré ces idoles, effectivement. Et, et, il s'était fait, effectivement, aussi une façon de pouvoir. Bon, il n'avait rien à voir, effectivement, avec les choses qui sont vraiment, parce ben, qu'il était toujours attiré, toujours vers ces idoles. C'est pour ça que quand il a... Mais tandis que Josaphat c'était différent. Josaphat, dans sa vie, dans sa marche, effectivement, oui, il a toujours cherché Dieu, il toujours accroché de Dieu, effectivement, parce qu'il a laissé de descendance, qui n'était pas la même chose qu'Yacab, aussi, effectivement. aussi. Alors, quand Josaphat euh, est venu, et puis Jacob, Jacob a eu à pouvoir, maintenant, avoir ce désir dans cet élan de joie et tout ça, il dit, voici Ramon de Galate on a pris, effectivement, bon, montons. Il n'a pas dit Cherchons d'abord l'éternel. Akab n'a pas dit ça. Pour qu'on sache effectivement. Donc lui, hein, il prend les décisions, il était sûr, effectivement, « Ah, là, là, là papa, on s'en va. » Mais pourtant, il ne vivait pas en Égypte, non. Akab vivait dans les territoires que Dieu a donnés à ses pères. On avait dit à Abraham, effectivement, « Je ne sais ta t'apposer dans un pays où coule le lait, le biel, effectivement, vous connaissez, non ?» Donc effectivement, c'était le territoire pas d'un être, mais d'un Dieu qui a donné à son peuple. Donc Akab était là, Joseph aussi était là. On ne pourrait pas dire qu'ils étaient ignorants du Dieu d'Israël quand même, puisqu'ils étaient dans le territoire. Là. Donc quand on sait qu'on est dans le territoire de Dieu, que c'est Dieu qui nous a donné ceci, et puis que, que nos pères nous ont raconté, nous savons ce qui s'est passé, on a l'assurance, on doit savoir que Dieu connaît toutes choses. Donc c'est ces dieux-là qui, quand même, tu dois quand même le consulter. Parce que quand Josué, effectivement, aussi, partait en guerre, quand tout le monde a dit, il consultait d'abord l'éternel. Dois-je monter ou pas, Seigneur Es-tu de notre ou de l'ennemi Vous connaissez, non Donc, toujours avec la parole. Parce que Josué, quand il parlait, il partait, il lui dit, mais, le Seigneur lui a dit, mais médite ma parole aujourd'hui. C'est ici tu es en n'est-ce pas Donc, chaque fois, tous ceux-là, ils avaient toujours confiance. Donc, c'est dit que dans la marche, effectivement, ou dans même euh, historique, effectivement du peuple d'Israël, ce point-là ne peut pas ne devait pas être négligent. Parce que je pense qu'ils <rire> avaient aussi connu aussi, effectivement, aussi, hein, euh, la situation avec, euh, je crois que Élie, euh, ainsi de suite, effectivement, aussi, Élisée, tout ça, si vous lisez bien les Saintes Écritures, effectivement, ainsi, euh, comme Élie comme avec.. Euh, 400 prophètes par les vous vous souvenez Et puis, quand il a établi l'hôtel, vous vous souvenez Il a prié en disant c'est notre Seigneur, qu'on sache que tu es Dieu et que je fais toutes ces choses, pas selon ma tête, selon donc ta parole. Un fils de Dieu, une fille de Dieu, doit toujours avoir ces clics-là, et des clics qui vont tac, tout le dit, non, frère, mon frère, on va faire des... Vous savez et c'est sur des expériences que nous avons vécues aussi dans notre vie. Il y a un temps où j'étais, donc, j'avais, quand j'étais à l'université, il y a un moment où euh, j'avais un, un ami qui s'appelait, il est vivant toujours, il s'appelait Michel, euh, Michel, je disais Michel Alboreto, mais c'est donc c'était Michel madame. Un jour, nous sommes venus donc à, c'était un jour de cours, dans l'auditoire, on était assis, je me souviens encore très bien. Et puis il s'approche de moi, il me dit, euh, il y a quelque chose qui s'est passé. Moi j'ai dit, qu'est-ce qui se passe Il dit, mais j'ai un ami, j'étais parti quelque part là-bas pour voir un ami. Et euh, cet ami-là, il habitait à Sainte-Catherine. Il dit, je t'ai poussé à pouvoir le voir, aller le voir. Moi, Bon, je me dis, bon, je sais bon, pas, c'est son ami comme on parle. Il dit, mais le problème est celui-ci. Quand je suis arrivé chez lui, il m'a dit, mais Michel, j'ai un problème. Il dit, quel est le problème Il dit, voilà que je passe par le moments difficile, en fait. Je me sens de trouble au-dedans de moi. J'ai voulu avoir la paix, savoir comment faire les choses. Et j'ai.. Je, je, je, je, je, je ne m'en sors pas. Mais voilà quelque chose de bizarre, c'est que je me suis endormi. De nuit, Et là j'ai vu que j'étais à un endroit et puis j'entends une voix. Cette voix me dit, cherche dans cette ville de Bruxelles quelqu'un qu'on appelle un certain Léon. Euh, Fais-le venir quand il viendra, effectivement, il t'apportera ce qui est nécessaire pour la paix de ton âme. Alors il dit à Michel, il dit mais. J'ai vu à Bruxelles, j'ai dit, c'est comme, comme un cauchemar, on me parle d'un certain Léon qui doit venir, et si je le cherche, je le trouve, qu'il viennent pour pouvoir m'apporter la parole de Dieu, pour qu'en fait, que je puisse trouver la paix, que je puisse être sauvé. J'ai dit, mais où est-ce que moi, je dois trouver un homme comme cela Et puis, je ne connais même pas un homme de ces noms-là. Alors, Michel, mon ami, il dit, pardon, répète encore les noms il dit oui, on m'a parlé d'un certain Léon qui vit dans cette ville de Bruxelles, que je dois trouver. Et je dis, il dit quoi Alors il dit, mais en fait, c'est Léon en question, je le connais. Il dit, pardon, ce que je vous dis, le Seigneur que je serve me pour 100% la vérité, aussi vrai que Dieu est vivant. Alors Michel dit, pardon, il dit, dit c'est à Bruxelles. Il dit, mais oui. Il dit, mais c'est un ami, il apporte la parole à gauche et à droite, je le connais bien, nous sommes à l'université avec lui. Il dit, mais si tu le connais, fais-le venir. Voilà que ce jour-là, nous étions à l'université, nous étions à l'auditoire. C'est à ce moment-là que Michel me parle, il m'a dit, mais voilà. donc j'ai été là-bas, il m'a dit ça. Il dit, mais je crois que le Seigneur veut que tu puisses aller là-bas. Alors, c'est important, comme est dans le besoin, qu'on aille ensemble là pour pouvoir le voir. Alors, j'ai entendu ce qu'il m'a dit. Je ne me suis pas précipité. C'est la Bible. En main. Alors j'ai dit, Seigneur, je peux tomber dans un piège. Ce que je vous dis, c'est sur le parole. Je, dis, je peux tomber dans un piège. C'est peut-être les diables qui m'étaient un piège. Que j'arrive là-bas, que je me trouve dans une situation, si problème. Je sais rien, mon Dieu, l'amour. Je n'ai pas voulu blesser Michel. Alors j'ai dit, mais Michel. <rire> Vous voulez d'aller aujourd'hui là maintenant Je crois qu'il y a un petit, quand même un petit... Est-ce que tu peux pas me permettre qu'on aille demain Dis à ton ami que s'il si, euh, peut attendre demain. Pourquoi je lui dis ça Moi, je devais me mettre à genoux pour chercher... Et je vous dis la vérité, Dieu m'a Pour chercher la face de Dieu. Je me dis, Seigneur Jésus, est-ce que c'est vraiment toi qui tu veux que je puisse aller là-bas Alors, je suis rentré, on a terminé les cours, moi je suis rentré à la maison et je me suis mis à genoux la soirée-là. Je priais, je me plorais la grâce, je Seigneur mon Dieu, aie pitié de moi. Est-ce que c'est vraiment toi qui veux que j'aille là-bas Ça semblait très bon. Quelqu'un me dit mais est-ce que vraiment tu veux que j'aille là-bas parce que je ne veux pas avoir de problème, que je tombe là-bas, des mots J'ai un peu plus. Je dis je vais seulement savoir si c'est ta volonté à toi. Je n'ai pas entendu une voix, mais je me suis endormi. Et quand je me suis endormi, j'ai vu que j'étais, je rêvais, j'étais quelque part debout. Et puis j'ai levé mes yeux vers le ciel. J'entends simplement une voix qui dit "Il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. J'ai dit "Seigneur, que ton nom soit béni." Tu m'as donné la réponse. J'ai dit "Michel, Michel, on peut partir." Et c'est comme ça qu'on est parti, effectivement. Et là, d'abord, j'ai oublié quelque chose pour dire. Qu'est-ce qui s'est passé Ce que, comme je me suis endormi. J'ai vu que j'étais dans un endroit, donc c'est cela, merci Seigneur, que j'étais arrivé dans une dans une, dans, comme une comme petite maison comme ça de quelqu'un. Je n'avais jamais été là-bas sur la personne. J'ai vu une maison comme ça et puis j'étais assis et j'ai commencé à parler de Dieu, de la parole de Dieu. Et puis je vois pendant que je parlais, les gens venaient à gauche, venaient à... ils rentraient dans cet endroit effectivement, dont tout un chacun rentrait et s'asseyait, ils écoutaient. Alors je continuais à pouvoir parler, parler de Dieu. Alors au moment où j'étais sur le point de demander quelle est la personne qui veut recevoir le Seigneur qu de qu'on comme son sauveur personnel Avant que je prononce là, l'un sortait, levé, parti, donc tout le monde partait, donc je suis resté qu'avec une seule personne. Et c'est cette personne-là qui a accepté. Alors, je me suis donc réveillé, donc J'ai dit mais Seigneur, c'est comme ça, alors c'est ainsi, je vais quand même, je vais partir plus que tu me la montré. Donc je suis arrivé là-bas, Michel est venu me chercher, nous sommes arrivés, et là, nous étions donc à... Donc j'étais assis, je ne me rendais pas compte, je ne me même plus en fait du rêve. En fait. Et j'ai commencé à parler comme ça des choses de Dieu. Et il y avait des, des gens qui étaient dans les, dans les maisons différentes à gauche. Ils venaient, ils rentraient parce qu'ils entendaient que quelqu'un parlait de Dieu. Ils rentraient, donc nous avons beaucoup de personnes dans cette maison. Cette maison c'était la personne en question. Mais je n'ai réalisé rien du tout. J'ai continué à parler, à parler, à parler. Mais maintenant, c'est au moment où maintenant j'étais sur le point de demander. J'ai vu simplement... Des gens, papa, papa, papa, pa, sortir, ça même que j'ai prononcé la parole pour dire qu'il va venir. Et ce moment, le son dit, tac, un tic comme ça dit, oh Jésus-Christ, mon roi. Et c'est bien vrai. Et quand nous sommes restés là, c'était avec la seule personne. Et j'ai demandé tout son cœur, il a reçu le Seigneur comme son sauveur personnel. Donc, pourquoi je vous donner ce témoignage Pour dire que dans notre vie, ce ne sont pas des histoires. Ce que la Bible dit est vrai. En tant qu'enfant de Dieu, on ne doit pas aller dans les, dans les rapidement pour voir, je veux ceci, si, cela, ce qui nous arrange bien parce que oui, il faut qu'on fasse comme si, Même si la chose nous paraît vraiment que. Il est toujours, alors toujours recommandé de pouvoir dire, Seigneur, que disent donc les Saintes Écritures, quelle est ta volonté dans cette chose dans laquelle moi j'y suis. Même si pour vous dire, bon, c'est évident, on fait comme ça, ne faites jamais ça. Ce qui est évident pour vous. Ce qui est vrai pour vous n'est pas la même chose que Dieu. Donc, la façon de voir du Seigneur n'est pas la même chose, effectivement, de ce que nous, nous pouvons arriver à pouvoir voir. Donc, c'est comme ça que Josaphat, qui connaissait effectivement ce qu'il en était, effectivement, avec euh, les Seigneurs, effectivement, il a dit Consultons donc, est -il, il faut qu'on consulte donc l'Éternel pour savoir, parce que ça paraissait évident. Et c'est à ce moment-là qu'effectivement, qu dit bon, ben, pour consulter l'éternel, il n'y a pas de problème. On va le consulter. Alors, il a appelé, comme la Bible le dit ici, au hein, verset, verset verset 5, il dit Le roi d'Israël rassembla le prophète au nombre de 400. Donc, 400. Quand même, deux, trois peuvent suffire, quand même. Donc, il va prendre 400. Alors, c'est pour que vous puissiez voir les degrés spirituels. Il faut vous montrer que j'ai 400 prophètes. Donc, effectivement, et à, à, que vous puissiez comprendre qu'effectivement, que quand même, j'ai jamais. Et puis, il dit, mais non, il leur dit, mais, irons-nous attaquer Ramon dans Galate? Ou dois-je y renoncer? Il a posé la question. C'était son désir à l'intérieur de pouvoir aller. Hein? Pourquoi? Aller attaquer Ramod Galade effectivement. Alors il a rassemblé ses 400 prophètes. Il leur a posé donc la question. Dois-je monter ou renoncer à aller euh, attaquer donc euh, la ville donc je pense pouvoir aller Vous comprendrez que la réponse qui a été donnée, vous connaissez. Ici, si, alors il dit, ils répondirent, monte et Dieu la livrera entre les mains du roi. Nous avons déjà lu cela. Regardez très bien ce qui est quand même pertinent, c'est quand même extraordinaire, frère et sœur. Le roi appelle 400 prophètes. Quand on les appelle prophètes, donc ils sont prophètes, ils prophétisent. Donc normalement, s'ils prophétisent, ça, chacun doit quand même reconnaître que c'est Dieu qui a parlé, effectivement. Ils ont prophétisé en disant au roi, tu peux monter. Il n'y a pas de problème parce que cela veut dire que Dieu, c'est la volonté de Dieu. Mais regardez, frère. Josaphat, un être humain, un homme, quand même un roi aussi. Il s'arrête, il dit, il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Qu'est-ce qui... Posez-nous un peu la question... Comment il peut arriver à pouvoir réagir Comme ça, alors, 400, c'est impressionnant quand même donc, cest à que, quand on parle, effectivement, il est très bien, dans cet élan, on est influencé, parce que c'est le roi, c'est le roi Kab qui appelle, il y a les 400 prophètes, et puis bon, et ces prophètes sont 400, et puis, faut voir même comment ils s'étaient, effectivement, parce qu'on va le décrire, effectivement, la manière dont ils pouvoir faire pour pouvoir prophétiser. Donc, effectivement, ils ont eu 400, et ces 400 ont dit la même chose. De chacun de nous tous ici, nous serions impressionnés. Et nous dirons certainement, ah ça c'est vraiment vrai, ils ont fait. Voyez-vous, frères et sœurs, c'est pour ça que nous avons tout tout un chacun de nous. Et ça c'est surtout pour les fils et les filles de Dieu, comme je l'ai dit souvent. C'est pour ça que il faut que vous compreniez, quand la parole, c'est pour le peuple de Dieu. Regardez très bien, frères et soeurs. Chacun de nous doit vraiment apprendre à pouvoir vraiment aimer le Seigneur. Surtout, ça, ça c'est pas une chose qu'on doit vous supplier pour en tant que fils de Dieu. Non, vous devez être comme ça. Quand on dit qu'on aime le Seigneur, on aime sa parole. Alors quand vous aimez la parole de Dieu, dans toutes les circonstances, et que vous rêverez à Dieu, il y a quelque chose que Dieu placera au-dedans de toi. Sûr et certain, frère. C'est sûr. Mais c'est pas parce que tu l'aimes, en fait. Amen. Vous vous souvenez des psaumes de Nathée, non oui. Puisqu'il l'aime. Donc quand tu aimes vraiment Dieu... Tu aimes sa parole, il te laissera jamais. Ils peuvent sentir même 200 ou 300. Oui, tout le monde va être alléluia, même, mais toi, qu'est-ce qu'il fait cela Mais c'est la chose qui est au-dedans de toi. Il montre que, que non, c'est pas possible. Pas cet homme ici, non. C'est un homme qui aimait Dieu, mon frère. J'ai fait aimé les seigneurs. Lisez dans les Saintes Écritures. Parce que même quand, c'est quoi c'était l'autre roi qui venait de descendre de la ils sont partis effectivement, quand ils, les rois étaient, enfin, ils ont vu les saints, effectivement, si souvenez-vous. Ils sont partis pour consulter d'abord, il y avait problème de l'eau. Pour les consulter, effectivement, Élisée et Élisée a vu Josaphat ah avec le, ce roi à l'avenir, effectivement. Et il a regardé le roi qui était, je pense c'était les effectivement. Il dit, mais si si c'est à cause de Josaphat maintenant que je peux... Mais oui, bien sûr, vous connaissez cela, non Mais si c'était toi, va avec tes dieux là-bas, tes prophètes là-bas. Bien sûr que oui. Donc c'est quand quelqu'un aime le Seigneur. Ah oui, le Seigneur veille sur son âme. C'est pour ça il faut toujours être vrai, frère. L'hypocrisie, la doublure, ça ne sert à rien. Tu n'auras jamais rien de Dieu. La sincérité. Je crois que c'est David qui a dit, mais toi tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Donc sincère, il faut être très sincère avec Dieu. Dieu ne te laissera jamais dans les ténèbres. Il y aura toujours quelque chose. C'est pourquoi pas dit, mais très bien, je crois que c'est quelque part ici. Voilà. Mais pas dit, verset 6, 6, oui. Mais dit, y a dit, il n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'éternel par qui nous puissions le consulter? <rire> Parce que quand c'est un homme de Dieu, frère, il y a quelque chose que Dieu a placé au-dedans de lui. Quand cet homme parle, vous entendez, vous sentez que ça dégage quand même quelque chose de Dieu là. Mais c'est sûr et certain, ça ne peut pas tromper, frère. Non, ça ne trompe pas. Vous pouvez même vous énerver, mais on sait que là-dedans, il y a quelque chose de divin. C'est sûr, on peut s'énerver contre lui, mais on sait qu'au à, à, monde, on descend, sûr et certain, Dieu a parlé. Parce qu'il qu a donné la réponse qu'on lui a donnée, effectivement. Parce qu'il dit, mais y a-t-il plus aucun prophète de l'éternel Mais monsieur, on t'a donné 400 qui devait te suivre avec 400, pas un, mais 400, qui disent la même chose. C'est ce que le monde a aujourd'hui, en fait. Il n'y a que des menteurs, il n'y a que des mensonges de l'embeau. Oui, bien, le monstre, c'est quand même des serviteurs de Dieu. Serviteurs de dieux. De, de quel Dieu C'est ça le problème. Maintenant, écoutez la réponse, effectivement, il dit, mais, alors, écoutez bien, il dit, si, oh le roi d'Israël répondit à Josaphat. <rire> il dit, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'éternel. Donc, quand même, au plus profond de lui, regardez, frère, combien les hommes sont mauvais. Hein. Au fond de lui, il savait que c'était des corrompus, ces prophètes-là. Ils étaient tous sous sa coupe, oui. Mais il y en a un. Il dit, celui-là, il mange pas la même table que eux effectivement. Mais qu'est-ce qu'il ajoute encore Regardez, très bien. Il dit, il y a encore un, un, un, un, a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'éternel. Il ajoute comment Mais, mais, mais, je les déteste. Est-ce que vous comprenez on dit bien qu'on peut consulter l'Éternel par sa bouche, mais je le déteste. Frères et sœurs, ce pas une histoire. Hein? C'est 100% la vérité, mon frère. Que le Seigneur <coughs> nous aide effectivement aussi dans, dans ce temps dans lequel nous sommes. Je ne cesse de pouvoir vous le lire aussi dans les saintes écritures. Dans Corinthiens, chapitre 9, où cet homme de Dieu, l'apôtre Paul, il dit J'ai fait tout pour avoir part aussi à l'évangile et je traite mon corps durement. Oui, monsieur. Puis il ajoute De peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché. Et plus loin, il dit aussi que euh, si je plaisais encore aux hommes. Ces hommes ne disaient pas cela pour vous faire plaisir aux gens, pour dire qu'ils veulent se faire passer pour spéciaux. Non, ils disaient la vérité en fait. Parce que vous pouvez voir, si nous sautons maintenant, celui dont on va nous dire les noms tout à l'heure, nous prenons par exemple Élie lui-même. Est-ce que Élie était aimé? Lui, les prophètes, ici, c'est Kakab, ici, il en avait, il avait ici 800, oui, 400 d'Astraté, et 400 aussi de d'autres, ça, ça faisait 800. Et il faisait chercher Élie pour pouvoir les tuer, Isabelle, n'en parlons pas, parce qu'il voulait vraiment à ça lui coupait la tête. Un salaud. Les autres là, les prophètes, 400 prophètes, ils mangeaient bien, ils avaient beaucoup de moyens, bien sûr, ils mangeaient très bien. Ah oui, ils étaient dans, là, gardés par ceci. Mais euh, Elie, où est-ce qu'il était, lui Il s'était nourri par les corbeaux, Mais pas aimé du tout. Donc alors, vous savez qu'Akab et tout ça, comme tout son, ils influençaient le peuple pour dire que c'est lui qui crée des problèmes ici, ça doit être Elie. Bien sûr, mais nous savons qu'Elie était un homme de Dieu. Il a et lui il dit, il y en a un par qui nous devons, nous pouvons, nous avons la possibilité de consulter la parole de l'Éternel. Mais parce il dit, mais celui-là, en tout cas, moi, je le déteste. Qu'est-ce que je vous fait ailleurs à pouvoir dire Il dit si je crois Et puis, d'abord il continue, car il ne me prophétise rien de bon. Donc, il doit être un prédicateur, en fait un prophète qui a sa botte a toujours quand vous avez le désirs sœurs, frère, sœurs, et que vous voulez cela c'est les pasteurs qui doit faire ce que vous voulez je donne un exemple hein. parce que en fait on fait un peu une, une position comme ça mais c'est comme ça qu'on est il faut que les pasteurs disent effectivement ce que moi je pense ce que nous avons décidé ce que nous avons pensé s'il dit le contraire il n'est pas bon c'est la vérité, frère et sœur, même si vous n'admettez pas, mais c'est la vérité, parce que les actes que vous posez montrent effectivement que c'est ce que vous désirez. Jamais, jamais qu'on puisse voir quelqu'un, effectivement, qui dit que peu importe. Non, je ne vous pas aller me dire ça. Et ce qu'on va décider, pour moi, ce qu'on va dire de moi, c'est que je vais prendre. Non, vous, vous allez toujours discuter. Pourquoi? Parce que ça correspond pas à ce que vous voulez. Et vous voulez qu'on adopte, effectivement, ce que vous désirez. Vous ne pouvez pas me dire que vous êtes différent des c'est la je dis suis oh, dit, mais vous êtes des Akab Enfin, entre parenthèses, quoi. Il ne me prophétise rien de bon. Ah, il ne dit pas les choses comme moi je dis. Il ne va, va pas comme moi je vois. Il a dit ça, c'est moi, je ne suis pas d'accord. C'est normal. C'est normal, c'est normal, c'est normal, frère et soeur. N'oubliez pas que le Seigneur nous accorde la grâce de pouvoir voir les choses pour que nous échappions de toutes ces choses-là. Ne gardez pas votre nature, parce que la nature de l'humain que nous avons, elle combattra toujours la parole de Dieu. Si on ne te donne pas comme toi tu veux, tu n'accepteras jamais. Ah oui, tu deviens même... Tu diras bonjour au pasteur, mais à l'intérieur, tu n'as plus besoin de rien. De lui, en tout ah non, non, non, c'est l'exemple que je donne. Enfin. Alors, <rire> il dit, il ne me prophétise absolument rien. Des bons il ne prophétise jamais que du mal. Comment il s'appelle Il dit c'est Michel, fils de Jimla. Et Josaphat dit oh, que le roi ne parle pas ainsi. Parce qu'un fils de Dieu, il a la crainte. Ne touchez pas mes rois. Parce qu'un homme qui est un serviteur de Dieu, qui est loin, mon frère et ma soeur, même si tu lui manques un petit peu de respect, tu le payeras. Et ceux qui connaissent Dieu, les fils de Dieu, ils savent que même s'il est monté en colère, même s'il est quelque chose qui m'a blessé, je ne peux pas aussi m'avoir contre lui. Vous direz, frère, c'est vrai ou pas, tu peux te Non, non, non, mon frère, c'est vrai. Souvenez-vous de David avec Saul. David avait le droit de couper la tête de Saül. c'est sûr et certain ça. Bien sûr que oui. Mais qui avait oué Saül Ce n'est pas lui qui s'est oué lui-même. C'est Samuel, un véritable serviteur de Dieu. Bien sûr. Alors, quand David avait. La, la, la, la, le, le couteau, il avait l'épée, effectivement, pour couper la tête de Saül. Vous le savez, non Parce que je dis Mais voilà, Dieu a livré entre tes mains. Voici, les enfants de Dieu ne sont pas influencés, hein? Dieu l'a livré, maintenant, tu vois, il t'a cherché du mal, maintenant, il est là, couché, Dieu a t'a livré, là, il a la, prend la, l'épée, coupe la tête, et puis, tu deviens un roi C'est comme ça que sont les hommes, la décision, parce que, ce que nous pensons pas d'ailleurs, tu vois, même, Dieu l'a mis là! Coupe la tête! Si David n'avait pas l'esprit de Dieu, il serait surtout tué un roi, et puis, un homme qui est roi de l'éternel. Il a pris, hein? <rire> Et il a pris le pain, il a coupé, il sent son cœur trembler. Les autres ils disaient, ça ne les absolument rien. Et puis, dans cet élan avec les autres, effectivement, il pouvait les faire. Mais il y avait quelque chose au-dedans de lui. C'était un fils de Dieu, mon frère. Ça tremblait à l'intérieur. Il dit, Oh! J'allais commettre une erreur monumentale. C'est un roi. Même s'il me poursuit, même s'il m'insulte, même s'il fait quoi, moi je ne dois jamais manquer du respect. C'est un problème entre lui et son Dieu. Il a dit, ah, oh, il a lui a dit, à moi, je pas, si je voulais te tuer, tu étais là. Mais j'ai dit, je ne toucherai pas au moins de l'éternel. Ça fait que ton Thomas, comment ça s'appelle, mais évidemment, bah, enfin, bref, cet homme, Non. bref, c'est homme. Donc, il lui a dit, parce que nous avons facile de pouvoir insulter facile de dire, ouais, il est devenu ceci et cela. Vous ne vous rendez pas compte, mon frère et ma soeur, chaque parole que vous prononcez contre un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, vous le payerez. Vous ne direz pas, Seigneur, n'avons pas été instruits. Moi, je vous donne tout le conseil de Dieu. N'avons pas été instruit. Si vous avez vos pasteurs à vous, vos prédicateurs à vous, vous suivez. Mais moi, je vous dis, quand vous manquez, vous haussez les tons, vous critiquez dans votre maison, dans votre chambre, mon frère et ma soeur, vous le payerez, mon frère, sûr et certain. Parce que Dieu veille, comme dit, respect au serviteur de l'éternel. Vous, vous prenez ça simple, mais si Dieu l'a choisi, parce que Dieu sait pourquoi il l'a fait. Il sait, et Dieu veille à ce qu'on puisse respecter. Il, bon, bref. il dit que, mon, que le roi ne parle pas ainsi. Alors, le roi d'Israël appela un unique et dit, fais donc venir tout de suite Miché, fils de Jumla. Donc, les rois savaient quand même où Miché était. Pourquoi quand on a appelé, on a demandé de pouvoir consulter l'éternel, il a seulement fait sortir les 400, il n'a pas été chercher l'autre c'est ça le problème. L'autre ne peut pas être associé parce qu'il ne marche pas comme les autres. C'est ça. Ça ne colle pas. Et puis il va, il va, il va gêner les autres. C'est pour ça qu'on n'invite même pas à dégoir simplement. Parce que S'il vient, il va casser tout. C'est vrai, c'est ce qu'il dit. Parce que si Michel vient et qu'on invite, comme on a dit, parce que nous, les 400, parce que nous, le 400, on fait ça, parce que bon, c'est ce nous a dit. Si c'est joint à nous, il va tout casser. Ah oui, ça, on ne saura plus bien manger comme le roi nous fait manger parce que tout va sauter. en fait. C'est comme ça, en fait. C'est comme ça que Dieu nous aide. C'est pour que nous, le peuple de Dieu, nous puissions voir les yeux ouverts. Nous sommes toujours influencés par... Mais soit nous devons être influencés par l'Esprit de Dieu, en fait. C'est l'Esprit de Dieu qui nous fait à l'écart. Parce que Dieu... Alors, nous allons vite, vite, parce qu'il a... Alors, il dit, écoutez, bien. dit... Alors le roi a plané de dire, le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient donc assis chacun sur son trône et revêtus de leurs habits royaux. Ils étaient donc assis dans la place, à l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Alors là, Sédéciate, <rire> fille de Kenana, Cana, oui, c'était fait même de cornes de fer, et il dit, ainsi hey, par l'éternel, oh là là, <rire> avec ses cornes, mais une mauvaise inspiration. Hein? Avec ce corps, tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Je crois qu'au dedans, ça tremblait parce qu'on entendait que je, je, Miché, on est allé les chercher. Alors, il fallait qu'il puisse faire encore plus. Pour que hein, ça brûle le plus, effectivement, que Miché n'ait pas le croix de voir. Il, il, il a pris des corps même pour dire ainsi par l'éternel. Alors, quel éternel qui parlait. Alors, il dit, il dit, il dit, il dit avec ce corps, tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Et tous les prophètes prophétisèrent d'eux-mêmes en disant « monte Tagamo Imaginez, frère, ça, 400 Je ne sais pas si vous, vous, vous pouvez un peu vous imaginer le nombre dans ces quartiers ici, là, de haut, 400, donc. Donc, 400, 400, qui sont donc des prophètes qui vous prophétisent, effectivement, la même chose Qui va douter Tous les peuples seront avec eux, puisqu'en plus, ils sont 400. Impressionnant Qu'allez-vous faire avec un certain Miché? Et puis il est seul, il n'a même pas, il a la même, même personne. Ah, que Dieu soit béni. Méprisable, parce qu'il n'a personne. Et, et, et, là, il y a beaucoup de mots, 400, et puis 400, ben, et puis le roi est avec eux. 400. De vos yeux, vous serez là-dedans? C'est sûr que oui, vous me direz, non, frère, parce qu'on lit. Mais non, si. quand il y a des mouvements, c'est c'est et cela, on est toujours impressionné. C'est là où va le grand nombre, effectivement, que vous voulez y être aussi. Jamais, parce que dit, ah, mais s'ils si sont tous comme ça aussi nombreux, ils doivent avoir raison. Mais lui, il est toujours à l'écart, c'est pas normal. C'est que ça, c'est quand même, c'est quand même. C'est ça, en fait, la vue des gens, en fait. C'est ça, ce que nos yeux voient. Rapidement. Alors, il dit, tous les prophètes, donc, verset 11, prophétisèrent donc de même, en disant, « Monte à Ramon, dans de là, tu auras du succès et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. » Verset 12, « Les messagers qui étaient allés appeler Michel lui parla ainsi, « Voici les prophètes d'un commun encore prophétisent effectivement du bien au roi. Toi, que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux, annonce donc euh, du bien. » Oui, parce que c'était la festivité, la solennité, puis avec les cornes, le chasse les chasses, tout ça. Donc, il faut que toi, petit, ici, quand tu vas venir, ne sème pas du trouble. Il faut que tous les trains aillent de la même manière. Mon frère et ma soeur. C'est pour ça qu'il est toujours important de ne pas se laisser influencer, mais toujours revenir. S'il faut même que les gens te détestent, frère, qu'ils ne puissent plus t'aimer, même pas s'associer à toi, même plus pouvoir venir te voir, accepte d'être rejeté. Mais toi, conforme à toi, à la parole, mais qu'est-ce que disent donc les saintes écritures? Qu'est-ce que le, parce que moi et toi, notre objectif, c'est de pouvoir atteindre le but. Qui va me faire atteindre le but Mais c'est Dieu. Mais si maintenant moi je marche simplement sur le sentiment des hommes, comment pourrais-je atteindre le but Il me faut quand même ne fût-ce qu'une sagesse, une intelligence. Il s'agit de matières spirituelles, savoir avec Dieu. Donc je dois savoir si ce que moi je fais. Non, c'est-à-dire, parce que tout le monde dit, c'est comme ça que nous faisons, la personne qui dit, c'est pas, pas le groupe qui a raison. C'est pas le nombre de noms. C'est lui qui a raison, c'est toujours Dieu. Moi, je dois me ranger, me ranger du côté de Dieu, comme nous l'avons entendu. Comment les jeunes hommes rendraient-ils purs son En se dirigeant d'après. Et il a terminé, dans les psaumes qu'il a lu, il a dit, tes préceptes sont donc... Euh, Qu'en pouvons-nous dire, mon fait Nous les disons de la bouche. Mais quand il faut le mettre en pratique, ça devient un problème à J'ai dit que moi, ce qui doit me guider, c'est... Alors on lui a dit, écoute, tu dois faire comme les autres. Écoutez, mesdames dit Miché répondit, l'éternel est vivant. Peu m'importe l'influence, peu m'importe tout ce que je peux voir là de face que vous voyez, parce que demain on ne le verra plus. Jésus est certain parce qu'il ne voyait pas tellement très loin. Il voyait tout ça, ça sera toujours comme ça. Il dit, non, ce que vous voyez ici avec ce qu'il est tenté de pouvoir faire, la grâce que moi j'ai, comme il pouvait le dire, parce que je vais être un peu plus bref, il dit, la grâce, il ne pas dit, on mais la grâce que moi j'ai, parce que peut il dit, la grâce que moi j'ai, ce que tout ce que vous faites là, j'ai déjà vu ça. Vous, vous n'avez pas ce que moi j'ai. Oui, vous êtes là avec des corbes, il dit, non, ainsi par l'éternel. Il dit, mais tu sais que toi, tu as un esprit de mensonge oui, oui, c'est vrai, parce qu'il a même giflé. Mmh. <rires> il s'est dit, c est, c est, c est, il a giflé, il dit, par où l'Esprit est sorti par moi pour pouvoir te parler Il dit, ah, oh, tu vas le voir toi-même, quand tu vas aller de chambre en chambre, tu vas courir, effectivement, parce que... Euh. Bien sûr que oui. C'est-à-dire, quelqu'un qui est mauvais, qui est méchant, il a la témérité de pouvoir influencer les autres. Et parce que les enfants de Dieu sont comme des agneaux. C'est lève effectivement à ce moment-là, c'est Et c'est important que nous puissions toujours, dans notre marche, ça va nous coûter en fait. Prendre position pour la parole de Dieu et n'agir sur la parole de Dieu, ça t'écoutera tes amis. Ça t'écoutera même tes parents. Ça t'écoutera même tes enfants. S'il faut arriver à ce stade-là, à cause de ce Jésus, alors je préfère prendre position pour les Seigneurs. Parce qu'en prenant position pour le Seigneur, alors à ce moment-là, je sais que je suis dans la voie. Et que tous ces autres-là, s'ils ne voient pas bien, un jour ils pourront voir. Et qu'ils pourront aussi arriver à pouvoir s'aligner. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever pour prier. Tendre Père et précieux Sauveur, merci encore pour cette grâce que tu nous accordes encore d'être dans ta maison, de pouvoir entendre ta voix de nos pères, Dieu, qu'à chaque fois que nous pouvons entendre cette voix qui nous parle, Père Saint-Dieu, nous ne puissions pas simplement prendre plaisir, mon roi, écouter avec réjouissance, mais sortir et recommencer encore davantage, mon roi. Tu nous parles pour que nous puissions être purifiés. Comme tu l'as dit dans ta parole, à toi, sanctifie par ta vérité, ta parole et la vérité. C'est par ta parole, Père saint que. Nous pouvons aujourd'hui apprendre que ceci est mauvais, ceci est bon, ceci est mauvais, ceci est bon. C'est-à-dire que nous ne puissions pas être sous l'influence d'un homme, mais sous ton influence, sous l'influence de ton esprit à toi, béné Père Saint-Dieu. Je prie pour ton peuple encore ce soir. Nous prions tous ensemble, béné-mé, Père Saint-Dieu, enfin, que tu puisses encore nous aider, Père Dieu. Si aujourd'hui, Père Saint-Dieu, nous devons être abandonnés par le monde, béné Père Saint-Dieu, si aujourd'hui même nos familles, même nos enfants, même nos amis devaient nous abandonner, abandonné à cause de la position que nous avons pour la parole de Dieu. Seigneur, qu'il nous abandonne, mon roi. Nous avons besoin de toi, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Toi, le monde entier, tu avais abandonné tous les hommes, tu avais abandonné, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Tu es resté seul. Et c'est comme ça que tu as vaincu aussi, Père Saint-Dieu. Je te suis reconnaissant encore, mon roi. Ta parole à toi est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier qui nous montre comment arriver à pouvoir vivre et te plaire. Et nous l'avons entendu, tu as dit, si nous t'aimons, nous gardons tes commandements, les mondes nous a D'avantage, mon roi. C'est pourquoi nous prions, béné, mes saint Dieu. Pourquoi ton peuple entendre ta parole à toi, mon béné, mes saint Dieu, réalisant qu'il faut réellement, absolument, ne pas faire des choses avec précipitation, mais te consulter, toi, de voir effectivement aussi ce que toi tu veux, Seigneur Jésus. Non pas ce que nous pensons, non pas ce que nous désirons, Seigneur. Nous en avons besoin, Seigneur Jésus. Bénis ce peuple qui est rassemblé, Seigneur Jésus. Nous voulons vraiment revenir à ce moment de prière, mon béné, Père saint Dieu. Nous voulons revenir à toi, mon béné, mes saint Dieu. Seigneur, nous nous n'avons besoin que de toi, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Nous te prions que toi, mon bénémoine, Père Saint-Dieu, sois miséricordieux à notre endroit, mon bénémoine, Père Saint-Dieu, et ramène-nous encore davantage, mon sauveur. Seigneur, nous avons pris beaucoup de décisions à la hâte aussi, Père Saint-Dieu, à la précipitation. Nous avons fait des choses qui n'étaient pas tellement bonnes à tes yeux, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Maintenant, nous revenons à toi. Nous ne voulons pas ce que nous voulons, nous ne voulons pas ce que nous pensons, nous ne voulons pas ce que nous pouvons imaginer, Seigneur. Nous ne voulons pas ce qui nous, nous plaît, Nous ne voulons pas ce qu'on concorde à ce que nous pensons, pas Père puissance ce que nous voulons, Seigneur, Et ce que toi tu penses, ce que toi tu veux, Seigneur Jésus. Nous voulons porter cette croix que tu nous as donnée. Jusqu'au bout, mon bénévole, Père Saint-Dieu. Nous voulons nous charger de cela, Père Saint-Dieu. Quelqu'un qui porte la croix, c'est quelqu'un, Père Saint dieu qui accepte l'ignominie, le mépris, Père le dieu parce que maudit est celui qui est pendu au bois, bénévole, Père Saint-Dieu. C'est là, ça, c'est croix que cette croix que nous voulons marcher avec. Merci pour ton amour et ta bonté encore ce soir. Merci pour nos enfants, nos petits-enfants, nos frères et sœurs, Père Saint-Dieu. Seigneur, nous te remercions encore pour tout ton peuple encore, qui est à l'écoute encore ce soir, qui soit donc béni et fortifié, Père, car nous t'avons ainsi. Priez au nom du Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous connaissez ces cantiques? viens mon C'est de croire, c'est de croire, mais sera toujours cher, et les gloires et victoires pour moi. Amen. Tu connais non? Sur le mont du calvaire, il était...